tout le monde, euh, aujourd'hui nous allons visiter euh, le village euh, de Combani, d'accord, Combani, accrochez-vous, c'est parti Donc là, euh, vous voyez euh, Gésema, donc le GCMA c'est ici, pour ceux qui n'ont pas connu euh, GCM Mayotte. c'est ma maillotte les amis Bon intersection d'Oukabé on va s'immerger dans la ville. toujours combani oui. les amis on est à combani pour ceux qui se posent la question Le snack MJC le MJC de compagnie terrain de foot le terrain de foot de compagnie Il fait très chaud les amis. Non bien sûr ça a beaucoup changé ici à Combani, comme vous le voyez. Ah. C'est parce qu'on a connu ceux qui sont partis depuis longtemps. Et voilà à quoi ça ressemble là, maintenant. Donc là, j'ai quitté un Avidou pour venir euh, filmer un petit peu ici, à Combani. Il fait très chaud. J'ai oublié les chemins ici, il faut que je prenne la, je prends la, la route principale J'espère qu'on va passer le chemin, là, j'ai oublié depuis euh, certaines années, là. Voilà. Ça me n'hésitez pas à partager le live les amis merci de partager le live pour plus de vidéos ouais, ici ça a été cramé ici là on voit ça ça, ça a dû être pendant vraiment... pendant les émeutes là c'est ça les émeutes là je crois regardez les émeutes tout cramé c'est tout cramé. Donc, je sais pas où on va, mais... Je sais pas où on va, mais on y va. Vers Miréreni, sûrement. Ah ouais. Miréreni, c'est là-bas, là. -bas, là. Oumani, je suis chez vous, je suis chez vous, j'y suis. Je ne sais pas si on peut tout quadriller, mais je vais faire en sorte que là, ici, ce chemin-là, j'arrive à me retrouver. Je passais ici pour aller à mes donc. Euh, c'est toujours le même le même endroit, mais il va falloir qu'on se mouille les, les pieds. Ici, je me rappelle très bien, là. regardez la, la décharge. Donc, on va essayer de couper par là. Regardez les détritus, les déchets. Vous voyez Normalement, ici, c'est un chemin. Je me rappelle, ça a beaucoup changé, mais je me rappelle quand même. Est-ce que c'est toujours un chemin J'ai peur. Je crois que je suis rentré dans la cour je que je suis rentré dans la cour de, de quelqu'un vite on ressort Hé hey, là Montre-moi s'il te plaît C'est là. Merci hein. Hop mmh. là. Et on ressort par ici. Mais en fait, c'est plus un chemin parce que avant c'était un chemin. Maintenant, c'est plus un chemin. je On peut pas couper là. <rire> oh putain. Maintenant, il ya des habitats. On peut pas se faufiler. Hein. Alors, on va quadriller, on va contourner ça a beaucoup évolué je sais même pas où je vais là je sais pas où on va mais Donc Mirreni de compagnie. Alors Je transpire beaucoup beaucoup beaucoup. Alors voyons voir. changer ici. On va essayer de monter sur le toit pour avoir une autre vue, là c'est uniquement la vue qu'on va chercher. Je ne sais pas c'est chez qui, mais ça va me servir pour avoir une vision. Là ici c'est des bidonvilles là-bas, d'accord c'est sans doute ceux qui foutent le bordel ici. Donc euh, voilà. OK. On descend. Donc, compagnie, Combani. On est à Compagnie les amis. Hein? Pour ceux qui ne sont pas au courant. Comme vous le voyez, ça a beaucoup évolué, ça a poussé en termes de maison. Il euh, y a beaucoup de maisons de Comme ceci. Et quand je signale tout le ici c'est bidonville je ne veux pas je ne veux pas descendre là-bas pour l'instant d'accord tout ça c'est la bidonville d'accord Donc réalisez un petit peu ce qui se passe ici, d'accord, ceux, ceux qui sont en France, ce qui se passe chez vous, qu'est-ce qui est devenu euh, chez vous Alors, on va regarder un petit peu ça Ça. Ah je transpire, c'est la chaleur qui est un petit peu euh, frappante. Une chaleur pas possible, très chaud. Donc compagnie les amis, Réni de compagnie. Alors j'essaie de remémorer euh, mes souvenirs et ça a beaucoup changé. Ah ouais. Ça a beaucoup changé. Là c'est la mosquée, il y a une mosquée ici Là, c'est la mosquée, c'est une mosquée. Bon, vous avez vu la mosquée on ne s'intéresse pas ici. On va on va continuer par là. Il y a beaucoup de beaucoup de rues. Je crois que j'ai un souvenir d'ici. J'ai un souvenir d'ici là, je crois. Là là là, ça me rappelle quelque chose là. Ça me rappelle quelque chose ici là. Je sais pas ce que c'est mais ça me rappelle quelque chose. Mais c'est grand, hein Ça s'est élargi en tout cas. Là, tu trouves encore ça Il y a une école ici. Là, ça c'est l'école. On va s'incruster vite fait. Alors, qu'est-ce qui s'y passe? ¿Tu ¿Papá le corto Sí. <risa> fait demi-tour Il y a de PSG ici là. PSG <coughs> décharge sauvage merci de partager le live N'hésitez pas à partager le live, les amis. Voilà. On va prendre ce côté. Ça va Ça va. Tu as récupéré ça où Où est M'broni. Bruni. Bruni. Ça c'est un quest c'est zéro Ah. Ok, bon courage Bas. ça le tout J'ai chaud, j'ai chaud, je transpire. Ouais. <t 'en> une mosquée, il y a une mosquée ici deuxième mosquée que regardez toute la merde qu'il y avait là-dedans tu vois maillot propre Maillot propre, ouais, je veux bien croire, ouais. Mais pour l'instant, non. Maillot déchetterie, oui. <coughs> Donc, euh, Mirerini, ici c'est Mirerini de Combani. Pour ceux qui demandent, je suis où Donc, euh, voilà, on a vite fait, fait fait le tour. Je suis pas passé dans le bidonville, mais quand même, bon, vous voyez un petit peu le résultat. Voilà. On va essayer de prendre la route principale parce que tout à l'heure j'ai coupé. transpire, n'hésitez pas à partager les amis Là je me rappelle ici aussi, ici ça n'a pas changé, hein, ça n'a pas beaucoup changé. Toujours décharge sauvage. les amis, oh. Oh, on continue, malgré la transpiration, la route principale, Ça, c'est la route principale pour aller euh, Combani-Centre-Ville, d'accord On va rentrer ici un petit peu là-dedans. Je sais pas si c'est chez qui ici. Je sais pas si c'est un chemin ou. Tu t'as fait mal? toi hein alors tout ça les amis c'est du bidonville hein. tout ça c'est du bidonville hein. ce que les étrangers ici qui sont devenus euh, des gens de compagnie, bien sûr des habitants de compagnie sont devenus Alors, voilà. des situations un petit peu critiques. Voilà l'immersion à Kombani, les amis. L'immersion à Kombani, quelle idée ça vous donne depuis que vous êtes partis. N'hésitez pas à partager le live, les amis. Regardez, tout ça. Les décharges sauvages, nous, on aime ça. À Mayotte, on aime ça, regarde. On aime ça. Sans doute, c'est celui qui est ici. Là, là. Qui jette là. Sans doute, hein Je dis bien sans doute. Sans doute, on est envahi de canettes, de papier, déchets. Il y a que ça qu'on peut compter, hein. C'est pas très cool. Mais... Voilà ce que ça donne la route. c'est très grand hein. on va on va prendre cette rue là Comani c'est très grand donc il y a des endroits où je peux pas vous montrer parce qu'il faut se faufiler N'hésitez pas à partager le live, les amis, merci. Merci à vous de partager. Et moi, ouais, je vous... Je vous donne un beau cadre. Pour que vous puissiez euh, visiter chez vous. Ça va Ça va, tu vois bien Ouh. Si tu n'es pas pressé, j'avais de te poser une question. Je suis en live là. Tu es en live ah, Ouais, ouais. Je suis connecté sur le oui, réseau. Oui, oui, oui. Donc, je ne peux pas faire autre chose. Bah, bon, Après, hein. ça dépend de la question c'est quoi C'est bah, juste pour du coaching. Ah moi, tu Alors, il faut, fait, faut faire vite. Tu es du secteur Non, non, je suis dans Zambrou. Ah Ouais. Alors, c'est qu -ce qu quoi là, euh, là? Il faut regarder euh, les pages. Les pages sur Facebook et On ne peut pas être avec toi tout tu Non, tu ne peux pas parce que moi je suis à Mzamboro. Ah. Donc voilà. À moins mais... que tu viennes à Mzamboro parce que moi je vais habiter à Mzamboro bientôt. ah Mais là pour l'instant, je ne suis pas installé ici. Je suis pour deux mois et après je reviens. Après je reviens. Ouais. Après je reviens, ouais. Après, je vais revenir, mais pour l'instant, ouais. je viens juste. Mais il faut regarder les pages. Ouais, ouais, euh, parce euh, que là, je, vais, je, je, vais les mayor, coaching, je vais commencer le coaching sur les pages. Mm, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci, merci. Donc ici, il y a une mosquée. On va aller voir la mosquée. Hein. Alors, ça c'est la mosquée. Dis donc il fait il fait chaud là haut oh. Ah la mosquée la mosquée Alors qu'est-ce qu'ils nous disent cette mosquée là C'est quoi tout ça là On dirait euh, que les travaux ne sont pas aboutis Donc Travaux non finis C'est une extension de la mosquée je pense c'est un lieu de prière à l'extérieur je pense ici donc ça c'est la mosquée donc on va pas traverser dedans parce que c'est pas on peut pas marcher comme on veut là dedans dans la mosquée Faut respecter ici là on va faire un petit tour là donc là on est à compagnie hein. on n'est plus à mirérénie Ah, je crois que c'était un chemin, mais ce pas un chemin. Toi, tu toi, je ma c'est pas un chemin. Il y a une mosquée. Vous avez la mosquée là Quel est, quel est votre constat pour Combani Combani et Mirreni, le constat, c'est quoi Vous pouvez donner votre constat. Les voitures ici... Euh Il y a de quoi être dessus euh, les amis sur euh, sur les quartiers euh, certains quartiers, surtout à Mireyreni il y a beaucoup de bidonvilles hein, c'est pas c'est pas trop ce que certains attendez donc euh, il y a du positif et du négatif il y a beaucoup de déchets aussi euh, donc euh, voilà, c'est ça qu'il y a chez nous hein. Moi, je ne fais que vous euh, montrer la réalité que chez nous, il y a du développement, mais il y a des choses aussi euh, qui sont négatives par rapport aux déchets, par rapport au recyclage. Ah. Donc, ça, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Donc, la différence entre combani, euh, centre et miré réni ce que mirer a beaucoup plus de bidonville que Comani Centre donc là on va on va faire une sortie vers le grand carrefour le grand croisement le grand croisement de c'est quoi ça Je suis obligé de... Voilà, il y a une école ici, là, à ma gauche. Il y a une école ici, à ma gauche, les amis, pour les enfants. Les gens ils roulent en grosse gamos, en grosse berline, en 4x4. Mais quand on regarde l'état de Mayotte, franchement c'est décevant. Les, les ordures, les déchets, c'est vraiment, c'est inquiétant. Hein Faut que ça devienne inquiétant. Hein Parce que l'île est polluée. On est pollué en fait. On est pollué, on se rend pas, mais on se rend même pas compte qu'on est pollué. C'est dommage Ah oui, c'est dommage Alors, ici, ils vendent des meubles. Pour ceux qui veulent des meubles à la maison. Ça vend des meubles. Ça vend des meubles, ça. Déchets. Combani centre, d'accord Enfin, centre, côté de GSMA. Il y a le GSMA pas loin. Doukabé. Oula, attention, véhicule. pas partager le live les amis toujours ah c'est moi qui vous remercie les amis tout votre soutien, votre partage d'accord euh, moi je suis toujours là je suis toujours là partager avec vous ce qu'il y a ici à Mayotte ce qui sera intéressant à voir Donc voilà, c'est chez nous, ça mérite un petit peu qu'on fait une mise en avant pour, pour voir ce qu'il en est. Fais Il y a une mosquée ici à gauche. Je oh, c'est une mosquée. Ouais, c'est ça. C'est une mosquée ici. Bien sûr, avec des grosses baraques à côté. <rires> eh ben... Eh ben. C'est un chemin. C'est sans doute la route euh, quand on vient de, euh, je sais pas quand on vient de Sada, je crois. C'est la route quand on vient de Sada pour arriver à Combani. Si je dis pas de bêtises, il y a la station essence là-bas. Merci. Alors, nous, on reste quand même à, à Combani-Centre, d'accord On reste quand même à Combani-Centre. Donc, chers amis, on y est toujours, vous voyez, euh il n'y a, a pas d'image qui est trafiquée. Voilà, c'est la réalité. Voilà, c'est notre Mayotte à nous. C'est très grand compagnie. Donc je quadrille. On va descendre. Cabinet infirmier, Soin à domicile. J'ai l'impression que j'ai l'impression que... plus que combani, c'est plus comme rien. C'est plus comme rien. Combani beaucoup de comoriens, c'est plus comme rien. Combani en gazé déjà. Oh, il y a un boom ici ou quoi? Ah, C'est intéressant à voir en bas là. On peut pas s'en passer à la tôle, ça. On peut pas s'en passer de ça, là. non. On peut pas mettre du bois, hein. Obligé de mettre de tol. Hein. Alors, on peut, fait, on peut mettre du bois, c'est bio. Euh, on n'a que de ça chez nous, ici. C'est ça que je voulais filmer, là. Ça, là. Tu vois Problème. Alors, comment on passe Oh, putain. Quel bordel. Ça doit faire un moment que c'est tombé, ici. Alors, je vous montre un petit peu le dégât. Les dégâts. Alors, imaginez ça. Imaginez ça en France. Tomber sur une maison. Le jour même, c'est coupé. Regardez. Regardez ce qui se passe chez nous. C'est inadmissible, en fait. C'est inadmissible de voir des trucs comme ça chez nous. Il n'y a, a pas de compagnie qui va venir couper, ok. Dommage, intérêt, rien. Rien Les maoris, on est trop riches. Trop cons, trop bêtes. Voilà. C'est comme ça qu'on est. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, j'essaye de capturer un petit peu ici. Euh. Euh. Je sais pas si c'est bidonville, je sais pas. Euh, je sais pas du tout en fait. Je sais pas. Alors, je suis voir. C'est vachement décevant. C'est vrai, ça, je suis déçu, hein, ça, me, ça me déçoit de certaines choses. C'est quand tu marches comme ça que tu vois bien, parce qu'en voiture tu vois pas. Mais quand tu te faufiles, quand tu rentres dans les. dans les bidonvilles, etc. Euh, c'est là où tu vois la réalité des choses. Ah, bienvenue à la réalité, hein. c'est la réalité là. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de fake il n'y a pas de. Alors un chemin ici Non C'est quoi Moi, oh, c'est pas un chemin, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Alors on peut passer ici euh... Oh merde On va passer quand même. C'est pas un chemin. Vous avez vu le bordel que c'est là-dedans, là, -dedans, là Vous avez vu le bordel que c'est là-dedans, là, -dedans, là Oh là là là là là là là. là. Alors, regardez-moi ça. Bienvenue à compagnie centre. Centre de déchets. Centre de déchets. Oh, c'est joli. C'est beau, hein C'est beau la communauté, hein Oh putain euh, ben. Bah. Dommage, compagnie, dommage. Compagnie, dommage, hein? Vraiment dommage. Je dis vraiment dommage, ça. Euh, désolé, hein? Il va falloir se réveiller, là. Le maire des compagnies, il va falloir que tu te réveilles. Il va falloir que tu te réveilles très vite. Mon ami, parce que là, tu dors. là. Il y a des choses à faire chez toi. Et partout d'ailleurs, hein, j'invite tous les maires hein, à se mettre au boulot par rapport à la propreté de Mayotte. Parce que... Là, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Comment l'ancienne Salam alaykoum Yotin Tibaku Yo. Yotibaku Ah ah c'est ça C'est le tibaku hein Yo c'est tibaku Ici ça, ça, ça pique le nez le, C'est ça c'est le tibaku Elle fait le tibaku et elle ne veut pas me dire <laughs> Je poserai une question sur le tibako hein? Non non non. Tibako c'est là, il Ah, maram koujat zira kazin. Ra zaiva. Alors, Combani, désolant, désolant. Alors, il va falloir faire beaucoup, beaucoup de travaux. What wow. Donc voilà, ici c'est l'entrée compagnie côté quand tu viens de Mzamboro et quand tu prends à droite, c'est direction Sada Donc voilà, voilà euh que c'est des lotissements lotissements je sais pas si c'est les militaires ici là là il a des lotissements là mais ça il nous faut de plus en plus des lotissements comme ça comme ça si les maoris ils veulent louer bah ils peuvent louer comme en france tu vois résidence, on a une résidence ici donc il euh, y en a pas beaucoup je vais vous la filmer euh, la, ré la résidence, je vais rentrer dedans je vais vous filmer la résidence bon ça a l'air propre mais euh, je sais pas vraiment tu vois c'est la résidence ici là vous voyez le bâtiment C'est des Maoré dedans. Hein. Donc il euh, y a des familles. Il ouais, y a parking, etc. Ouais. Mais il n'y en a pas beaucoup. À Mamoudzou, il y en a. J'ai vu à Mamoudzou. Et donc voilà, c'est la résidence ici. À Kombani. Bon, pour l'instant, c'est bien nettoyé. Hein. C'est propre. On commence à être un petit peu civilisé quand même, hein. C'est la sortie d'école. Après je... Après, je vous laisse avoir votre opinion, les amis, d'accord, vous pouvez avoir votre opinion. Euh... Moi, mon, mon opinion, c'est juste que c'est trop sale, il y a beaucoup de déchets. Donc voilà, c'est ça mon opinion. Mon analyse à moi. C'est ça. Quoi ça va pas non Moi je suis pas vieux. Hein? Alors, quoi. Hey, tu m'as pris pour un bacoco ou quoi Donc voilà, j'ai j'ai comme toi trois doigts avant avant l'âge non C'est joli là le coin. Là ici là. J'aime bien les arbres. Les amis, je vous ai montré le Mirerénit de Komani, Komani euh, centre-ville. Donc voilà euh, les opinions que vous avez, c'est par rapport à ce que vous avez vu. Donc il n'y a que la réalité. Euh, Zoccoli quoi. Voilà. Donc on va se laisser ici. Oui, c'était du tibacou tout à l'heure. Donc, je vais vous laisser ici, les amis. Je vais vous laisser ici, on se retrouvera très vite euh, sur euh, une autre village à filmer. Peut-être une autre village tout à l'heure. Euh, je ne sais pas, je vais choisir au hasard. là. Et on va aller visiter. D'accord Je vous dis... Euh, tout à l'heure, dans dans une heure, dans une heure ou deux, on va faire ça. Allez, assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuhu. tout à l'heure.